J'ai publié dernièrement une vidéo dans laquelle je vous ai partagé 7 raisons pour lesquelles un client devait investir absolument dans vos coachings ou dans votre service haut de gamme. Et dans celle-ci, je vais vous partager 7 autres raisons pour lesquelles vous devriez absolument vendre des coachings ou du service ou des produits haut de gamme. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler sept raisons pour lesquelles vous devez absolument vendre des coachings, des services ou des produits haut de gamme. Juste avant de vous partager cette première raison, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses pour être informé des prochains partages. Un, Cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et puis cliquez ensuite sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première raison pour laquelle vous devez absolument vendre des coachings ou des services haut de gamme, c'est parce qu'en le faisant, vous vous assurez ici un filtre et une sélection puissante qui est véritablement une transformation pour la vie d'un entrepreneur. En réalité, vous travaillez avec les clients les plus engagés. Quoi de plus beau lorsqu'on est entrepreneur et passionné de liberté que de pouvoir travailler avec les clients les plus engagés Vous pouvez leur apporter des vrais résultats avec beaucoup d'enthousiasme de leur part, mais aussi de votre côté. Parce qu'il faut qu'ils soient heureux, bien évidemment. Et vous devez de votre côté être heureux de pouvoir les servir et délivrer. Et quand je parle des clients les plus engagés, je dis bien les plus engagés. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont engagés et puis il y a des clients qui s'engagent à vraiment. Et là, le fait même d'être dans le haut de gamme place une barrière à l'entrée où on ne doit pas simplement dire ou faire semblant qu'on est engagé. On regarde celui qui est engagé, celui qui veut transformer sa vie et son business et qui se fait confiance d'abord sur sa capacité à implémenter votre système. Donc là, oui, évidemment, première des grandes raisons, c'est une sélection et un filtre à l'entrée puissant qui vous donne la possibilité de travailler avec vos meilleurs clients. Ensuite, la deuxième raison, c'est de pouvoir ici avoir plus de temps, de qualité et de pouvoir être dans la profondeur, dans l'aide et de l'accompagnement que vous apportez à vos clients et à vos patients. Imaginez un instant ne pas pouvoir servir vos clients suffisamment bien, suffisamment, avec autant de temps et d'implication que vous le voudriez simplement parce que vous devez penser au client suivant. C'est ce que je rencontre souvent quand je rencontre des coachs, des consultants, des, euh, des personnes en profession libérale qui se disent « mais je dois absolument enchaîner les patients » parce que je ne pourrais pas sinon payer même mon cabinet. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le patient ici pré pré pré présent n'a pas encore obtenu le résultat absolu qu'il doit obtenir Eh bien, je vais plus vite, je bâcle et je dois passer au patient suivant. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas un service rendu et ce n'est pas bon pour votre qualité de vie et pour la qualité de vie de votre client. Le fait même d'être dans l'autre gamme vous élimine ça. Vous avez cette raison parce que vous pouvez comme ça prendre le temps d'investir dans la transformation de vos meilleurs clients. La troisième raison, c'est que vous pouvez atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus rapidement qu'il est possible et imaginable dans aucun système que ce soit. Vous prenez tous les systèmes qui soient, ici vous pouvez grâce à haut de gamme atteindre vos objectifs financiers très rapidement. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez, vous avez une offre à 5 000 euros qui transformeront la vie et le business de vos clients. Elle pourrait être à 3 000, elle pourrait être à 15 000. Prenons 5 000 et vous aidez vos 3 clients sur le mois, ça vous fait 15000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez 6 clients, ça vous fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Combien de temps vous faudrait-il avant d'atteindre 30 mille euros en trouvant une activité standard normale où vous êtes dans l'entrée ou dans le milieu de gamme? Imaginez si vous proposez un produit à l'ancienne à 30 euros par exemple. Combien de clients il vous faut pour pouvoir atteindre les 30 000 mêmes euros? Il vous faut 1000 clients et pourtant il faut convaincre 1000 personnes différentes de vous dire oui. Et dans le haut de gamme, il vous faut convaincre 6 personnes. En réalité, il ne faut pas les convaincre, il faut les laisser se convaincre en leur donnant la possibilité de se dire oui à elles-mêmes dans un premier temps d'abord. Et c'est une des raisons lesquelles vous devez absolument investir et vendre des produits, des coachings, des services, des formations, des transformations haut de gamme. La quatrième raison, c'est que vous allez pouvoir éliminer et supprimer plus de 95% des activités marketing qui sont des activités bénévoles, sympathiques au début. Si vous avez suffisamment d'argent de côté pour pouvoir faire du bénévolat dans votre activité principale, mais si ce n'est pas le cas parce que vous avez besoin aussi de pouvoir payer certaines choses, d'investir dans vos équipes, dans vos collaborateurs, dans la publicité, si vous avez besoin d'investir pour payer vos frais fixes, de nourrir votre famille, vos proches, de nourrir vos passions et désirs, vous avez besoin d'un business qui tourne et qui fonctionne. Et 95% des activités marketing font perdre du temps. Elles nous emmènent simplement dans des activités comme passer du temps à publier sur des articles de blog pendant un an avant que ça marche, publier ici et là des contenus en attendant que ça marche. Toutes ces stratégies que l'on fait aujourd'hui, on peut se le permettre à partir du moment où on a un business qui est déjà à plein régime, qui est déjà au-delà du million d'euros. Avant ça, vous devez vous concentrer sur les bonnes actions, dans le bon ordre, au bon moment. Ça veut dire que 95% des activités marketing, comme faire des soirées de networking, Publier, aller chercher les cartes de visite pour les distribuer, des prospectus. Tout ceci, ce sont des activités qui vous prennent énormément de temps et qui vous éloignent de l'objectif final, servir vos clients de la meilleure façon. Quand vous comprenez ça, ici dans le de gamme, vous pouvez éliminer ça parce que vous pouvez utiliser simplement le système le plus simple. Pas de tunnel de vente complexe, de parcours de vente trop long. Simple transformation pour aller rapidement à vos clients et leur apporter de la vraie valeur ajoutée qu'ils méritent et qu'ils attendent de vous. Cinquième solution, vous devenez la solution de choix, le leader de votre marché, la personne de référence pour votre client. Pas pour le prestige simplement ou l'ego qui est, euh, est un instinct primaire que certains recherchent pourtant. Je vous parle de plutôt parce que vous avez transformé la vie et le business de votre client. Lorsqu'il pense, solution, il pense à vous. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, dans cet océan rouge où la compétition sévit, où tout le monde se bat, où les gens entre eux parlent des mêmes stratégies, ont les mêmes tarifs, un peu plus chers, un peu moins chers, et toute cette compétition existe. À partir du moment où vous sortez du lot, vous vous démarquez, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de vous dans le haut de gamme. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de compétition autour de vous, vous verrez que vous serez le seul à ce niveau du haut de gamme quand vous regarderez autour de vous, parce que peu de gens oseront aller jusqu'à là. Peu de gens auront suivi ces contenus avec moi, comme on partage aujourd'hui, auront suivi nos programmes de transformation pour vraiment implémenter tout ce qu'on vous découvrez ici. Et peu de gens auront eu le courage la confiance en eux d'aller jusqu'à là. Et si vous suivez ces conseils que je vous partage, que vous les mettez en application, vous aurez cette force, ce courage. Et vous verrez qu'à cet étage-là, il n'y a pas beaucoup de gens autour de vous. Et votre client, lorsqu'il regardera ça, il verra cette... Cette, cette offre de choix, ce positionnement de choix, et même si au début il ne peut pas encore, il n'y arrive pas encore à investir dans vos produits ou services, vous resterez tout de même dans son esprit un objectif à atteindre, en disant un jour moi aussi je peux ici m'offrir, investir dans ce choix de référence. Sixième avantage, ce sont les clients qui viennent vers vous, les futurs clients, les candidats, ce n'est pas vous qui allez vers eux, c'est une grande différence. Vous créez de la valeur ajoutée, un peu comme je crée ici, c'est de la valeur ajoutée parce que vous démontrez, vous aidez les gens euh, qui aujourd'hui à ce stade ne peuvent peut-être pas encore investir dans vos programmes ou peuvent le faire, mais ont besoin de savoir justement que vous êtes capable de les aider. En réalité ensuite, ce sont les gens qui viennent à vous et ça fait une grande différence. Vous n'avez pas besoin de courir après les clients. Ils viennent à vous et vous pouvez ensuite les servir. Pourquoi ils viennent à vous Pas parce que vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus euh, sympathique du monde. Non, pas du tout. C'est simplement parce qu'ils ont une situation et ils se rendent compte par eux-mêmes que vous avez une solution. Un peu comme quand vous allez chez un docteur ou un médecin ou une personne qui vous savez qu'elle a une solution pour vous et vous en avez besoin. Vous pouvez euh, être un peu euh, égocentrique ou euh, vous en faire qu'à votre tête en vous disant « je vais trouver moi-même la solution ». Mais à un moment donné, quand ça vous prend trop et que vous êtes prêt à exploser ou à imploser, vous savez qu'il y a une personne qui peut vraiment vous aider. Et vous devenez cette solution de choix et les clients viennent vers vous. Et c'est un véritable avantage lorsque vous vendez des coachings, des services et des produits haut de gamme. Septième avantage, quel que soit votre tempérament de nature, vous aurez toujours un avantage. Surtout si vous êtes introverti. Si vous êtes extraverti, bah généralement dans la vente, vous avez un avantage. On dit souvent, vous parlez plus vite, vous parlez mieux, vous parlez haut et fort. Et quand on est introverti, on a le sentiment souvent qu'on est désavantageux. Ici, dans le haut de gamme, quel que soit votre tempérament, vous avez un avantage. Si vous êtes introverti, même très calme, vous n'avez pas envie de vendre, vous n'avez pas envie de pousser, de crier ou autre fort, c'est très, très, très bénéfique parce que vous allez pouvoir servir vos clients de la meilleure façon. Vous allez les écouter même au premier rendez-vous. Au lieu de parler plus, vous écouterez plus et vous aurez une force parce que vous n'avez pas besoin de porter le costume du commercial de la vente poussée pour pouvoir faire la différence dans l'univers du haut de gamme. Et c'est un avantage, c'est une des raisons pour lesquelles vous devez impérativement vendre des coachings, des produits ou des services haut de gamme. Je vous ai parlé de cette raison, ici il y en a une huitième et une neuvième en bonus que je vais vous présenter dans un instant. Mais juste avant de vous présenter ça, je voudrais ici vous dire que si vous êtes dans le business du coaching, de la formation, de la transformation, le business du service, ou si vous souhaitez vous lancer et que vous vous demandez comment faire pour pouvoir toucher vos meilleurs clients, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je vous prépare ici, en tout cas on a déjà préparé avec mon équipe, une présentation en ligne dans laquelle vous pourrez ici découvrir notre modèle de business, l'intérieur de notre modèle de business que l'on utilise et que nos meilleurs clients utilisent aussi pour transformer de parfaits inconnus, donc des visiteurs en clients de gamme en moins de 7 jours et utiliser la force des différents avantages que vous j'ai présentés dans cette vidéo pour faire la différence dans leur propre vie, mais également dans la vie et dans le business de leurs meilleurs clients. Vous pouvez y participer en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où tout est indiqué dans la description. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7, chiffres, à 7 chiffres qui vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Alors voici maintenant le huitième avantage que vous avez ici pour lequel vous devez impérativement vendre des produits ou des services haut de gamme. C'est que les taux de conversion, les taux de vente, en d'autres termes, si ce n'est pas un jargon qui vous est connu, les performances sur la vente, seront beaucoup plus importants que dans tous les autres modèles de vente, surtout en ligne. Prenons un exemple simple. Bien souvent, quand on parle de vente en ligne, e-commerce ou autre, les taux de conversion sont à peu près de 1 Ça veut dire que sur 100 personnes imaginées qui visitent votre présentation, votre offre, vous allez faire entre un client et peut-être cinq clients. Voilà. Généralement, dans les commerces, vous aurez plus ou moins ce 1% de conversion, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui visitent votre page de présentation, il y aura une personne qui vous dira oui, ou 5 si c'est vraiment exceptionnellement bien, bien, bien organisé. Et pour ça, il faut déjà être un génie, génie, génie du marketing. Enfin, tous les, les, les coins, et parties doivent être euh, optimisés à 1000%. Par contre, dans le haut de gamme, lorsque vous démarrez pour vos présentations, sans avoir besoin de forcer la vente en restant qui vous êtes, en suivant évidemment des schémas et des systèmes très précis pour aider le client à se dire oui, vos taux de conversion au départ, les plus bas, en tout cas les plus dans les standards, commencent à, commence à 10%. Et ensuite, lorsque vous travaillez un peu, vous apprenez à écouter les gens et que vous améliorez vos échanges, vous passez à 20%, 30%, jusqu'à 50%. Certains vont au-delà, mais là, ça relève du génie absolu. Et c'est absolument hallucinant entre 1% d'un côté et puis de l'autre côté jusqu'à 50% et en moyenne même, prenons même 10% pour être bas dans les taux de transformation. Ça veut dire vraiment que vous avez un avantage à vous intéresser ici au haut de gamme parce que ça fait la différence, ça fait plus de clients qui vous disent oui et plus de valeur ajoutée apportée aussi à vos meilleurs clients. Et enfin, le neuvième avantage, c'est cette mentalité de servir au lieu de se servir. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, votre client aura un retour, il attend des résultats. Et vous vous engagez, c'est un engagement qui est une base de tout, un, un des fondamentaux de la vente haut de gamme. C'est de s'engager à délivrer haut de gamme. Et comme vous délivrez haut de gamme, vous savez qu'il sera gagnant. Vous, vous demandez aussi haut de gamme parce que vous êtes aussi gagnant. Et c'est un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Et ça fait toute la différence ici. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez impérativement vous lancer dans le business de la transformation haut de gamme. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce bleu. C'est comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là. S'abonner. Et laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi la raison pour laquelle vous allez vous lancer dans le business de la transformation haut de gamme. Et puis si vous y êtes déjà, dites-moi la raison pour laquelle vous vous êtes lancé vous dans le business de la transformation haut de gamme. Vendez du, du coaching, des services, du business euh, de transformation ou alors du consulting. Notez-le moi. Et puis s'il y a une autre raison qui vous vient, notez-la moi également en bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à la lire et à pouvoir échanger avec vous. Toute mon amitié, pensez à partager cette vidéo et cliquez quelque part sur ce site pour me rejoindre de l'autre côté pour cette présentation offerte dans laquelle je vous montrerai les documents puissants, ces deux documents que vous pourrez télécharger et je vous apprendrai à faire les bonnes actions de le bon ordre au bon moment. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.